L'association APEM, avec euh, d'autres partenaires européens de notre réseau Arfi, euh, sommes en train de travailler sur un projet qui s'appelle Enable. En fait, c'est un projet qui prévoit sur deux ans de travailler sur l'hypothèse euh, de comment est-ce qu'on pourrait euh, créer des services pour personnes en situation de handicap intellectuel d'une manière coproductive, cest c'est-à-dire qu'à chaque phase de la construction du projet, c'est-à-dire l'analyse des besoins, le, <coughs> le design du service à venir, la prestation du service et l'évaluation de ce service, tous les acteurs impliqués soient présents euh, avec leurs compétences respectives à chaque euh, phase du projet. L'idée, ce serait d'un côté de... Faire soi-même l'expérience durant le projet et d'une façon coproductive, donc dans des, dans des focus group qui représentent tous ces acteurs, de réaliser un projet spécifique, mais aussi à la fin de mettre ensemble avec tous les partenaires sur un site interactif nos recommandations, respectivement des contenus de formation qui pourraient aider d'autres partenaires potentiels à l'avenir d'aller dans la même démarche. Alors, cette initiative renvoie aux mesures clés suivantes. Premièrement, l'initiative promouvoir l'égalité, la diversité et la non-discrimination dans le cadre du social. Dans le cadre de la gouvernance, nous pouvons évoquer la mesure clé 28, communiquer les valeurs et les principes partagés avec votre équipe et vos partenaires, ainsi que la 29, identifier et impliquer les parties prenantes dans les activités qui les concernent.